Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un rêve au fond de vous, mais vous empêchez d'y croire profondément parce que vous dites mais je suis qui pour y arriver Est ce que je mérite Est ce que je suis légitime Il y en a d'autres qui sont meilleurs que moi. Et du coup, bah, vous avez du mal à vous autoriser pleinement, vous sentez que vous êtes bridé. Vous avez du mal à vous autoriser pleinement à vous libérer et aller vers vos rêves et vos visions. Donc, on va voir cela à travers deux exemples aujourd'hui, notamment le mien à l'époque déjà en tant que sportif de haut niveau. Donc, si vous ne connaissez pas mon histoire, j'ai cinq finales de championnat de France à mon actif. J'en ai gagné une seule non pas grâce, mais à cause de mon mental. C'est à dire que tous les combats jusqu'en demi-finale de Savate Boxe Française, eh bien, je gagnais parce que mon rêve, c'était d'être en équipe de France. Mais euh, dès que j'arrivais en finale, eh bien, je perdais tous mes combats. Et je me rappelle à l'époque, les gens me disaient mais Pierre, t'as le potentiel pour gagner et moi, bah, je ne m'autorisais pas à y aller. Et ensuite, ce, euh, donc, cette, ce manque d'autorisation à se dire mais « Attends, mais je peux gagner en fait, moi aussi je peux le faire. » Je l'ai eu aussi dans l'entrepreneuriat. Au moment où j'ai voulu créer mon entreprise, eh j'avais du mal à me développer, à faire des conférences parce que je me disais « Mais je suis qui pour faire tout ça ?» Et donc, euh, ça c'est important, la première étape. Du coup, comment j'ai fait pour pouvoir régler ça bah, C'est euh, déjà après le Vipassana. Donc, Je suis parti 20 jours en Thaïlande pour répondre à cette question. Mais qui suis-je Et donc là, j'ai vu que bah, finalement, j'étais tout. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vu que ce que je jugeais chez l'autre, eh je m'empêchais moi de l'être. Donc, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est vraiment de voir si vous avez le syndrome d'imposteur, de vous demander qui est-ce que vous voyez comme arrogant, par exemple, ou qui est-ce que vous voyez comme euh, illégitime. C'est-à-dire quelqu'un quelqu'un vous dit ouais, « mais lui, il n'a pas les compétences et pourtant il le fait, il ne se, se pose pas la question. » Ces gens-là sont simplement ici pour euh, vous montrer que euh, bah, finalement, vous aussi, vous avez le droit euh, d'y aller. Si eux, ils le font, vous aussi, vous avez le droit d'y aller. Et euh, je vous promets, quand on fait une séance de dépolarisation, eh bien, à la fin, les gens ont de la gratitude pour les gens qui jugent au début. Et ils se disent, oui, merci, en fait, il a raison d'être ici parce que c'est grâce à lui que je peux aller à un autre niveau. Un deuxième exemple avec une sportive avec euh, Laura qui a été médaillée d'argent aux Jeux Olympiques. Avant qu'on commence euh, de travailler ensemble, alors, elle avait fait euh, de la méditation, et de la sophrologie aussi et pour autant bah, quand elle arrivait en compétition dans les compétitions internationales pas au niveau national mais au niveau international elle avait cette petite voix qui l'empêchait de tout donner elle se disait mais qui suis-je pour gagner les autres sont meilleurs que moi donc sur un niveau international et donc elle s'empêchait d'aller les battre et donc pareil on a fait euh, des polarisations euh, classique donc je vais demander mais qui est-ce que tu perçois comme arrogant autour de toi Ah bah là, je vois un tel, je trouve qu'elle se la pète, qu'elle dit qu'elle qu veut aller tout haut, mais on ne sait pas si elle a le niveau ou pas. Et du coup, en faisant ça, elle a vu que bah, ce qu'elle jugeait chez l'autre, c'est quelque chose qu'elle réprimait chez elle. Donc tout ce que je réprime parce que je me dis que c'est mal, quelqu'un va l'exprimer sans même y penser. Regardez bien autour de vous, hein, tout ce que vous réprimez parce que vous dites « Ah non, non, je n'ai pas le droit de faire ça », qu'il l'exprime sans même y penser. C'est juste une loi universelle qui est là pour vous simplement vous réveiller, vous dire non, mais toi aussi, en fait, tu as le droit d'exprimer ce trait de caractère. Et donc, simplement en faisant ce qu'on appelle nous la dépolarisation classique. Juste en faisant ça, paf, elle s'est autorisée à jouer à un autre niveau de jeu et derrière, elle a fait une médaille d'argent aux Jeux Olympiques avec vraiment cette envie de bah oui, mais je vais y aller, j'y vais pour gagner. Alors qu'à la base, elle allait aux Jeux Olympiques, c'était déjà un rêve de dingue. Et bien non, en faisant ça, elle s'est autorisée à aller encore plus loin. Donc pour vous libérer du syndrome d'imposteur, c'est vraiment très simple. Repérez ce que vous jugez chez les autres. Et euh, bah, du coup, faites la dépolarisation classique ou alors prenez un rendez-vous avec quelqu'un de l'équipe et vous allez voir que vous allez très vite aller plus loin. Mais au moment où vous autorisez à vous dire bah « Non, j'ai des rêves, des visions et je suis assez dès maintenant pour euh, vivre mes rêves et mes visions », eh bien, ce syndrome d'imposteur disparaît puisque vous, vous autorisez simplement à être vous-même. Et après, les choses passent elles, passent, elles passent, elles passent pas, elles passent pas et ça, c'est OK. Et le reste, c'est les autres qui jugent ça, qui jugent ça et euh, ce n'est plus votre problème. Allez, le dernier petit point aussi que j'ai envie de rajouter, qui est un point bonus, euh, c'est que ce qui, est, ce qui est intéressant à voir, c'est que quand je travaille avec des athlètes qui sont aux états unis ils n'ont pas ce syndrome d'imposteur. Donc ça, c'est vraiment français. Pourquoi Parce qu'en France, eh bien, dès qu'on a un rêve, une vision qui est assez grande, eh bien, on va dire ah oh, mais attends, mais t'es qui pour y arriver, etc. Donc j'ai l'impression qu'en France, c'est un peu plus difficile d'oser hein, dire tout haut ses rêves et ses visions sans être jugé par les autres. Et donc je vous invite vraiment à petit à petit vous libérer de ce que vont dire les autres, parce que c'est là où vous allez prendre votre leadership, vous prendre en main, et vous allez voir que bah, le syndrome d'imposteur, il n'existera plus, et les autres, ce sont eux qui vous jugeront, et ce seront le, leurs problèmes à eux, et plus le vôtre. On arrive à la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, pensez au petit pouce qui fait plaisir, au petit commentaire pour partager votre point de vue.